Psaume 139 « Seigneur, tu sais tout de moi » Du répertoire du chef de chorale, psaume appartenant au recueil de David « Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi »« Tu sais si je m'assieds ou si je me lève »« Longtemps d'avance, tu connais mes pensées » Tu remarques si je suis dehors ou chez moi, tu es au courant de tout ce que je fais. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, devant aussi. Tu poses ta main sur moi. Que tu me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi et dépasse tout ce que je peux comprendre. Où pourrais-je aller, loin de toi ou fuir Loin de ta présence Si je monte au ciel ben, Tu es là Si je me couche parmi les morts t'y voici Si je m'envole jusqu'au soleil levant Ou si je vais m'établir Au soleil couchant Même là ta main me guide Ta droite ne me lâche pas Si je dis Que l'obscurité m'engloutisse Qu'autour de moi le jour se fasse nuit Pour toi L'obscurité devient lumière et la nuit est claire comme le jour, ténèbres ou lumière, Pour toi c'est pareil. C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux, j'en ai bien conscience mon corps n'avait pas de secret pour toi quand tu me façonnais en cachette et me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'y étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé qu'il m'est difficile de te saisir par la pensée. Oh Dieu Il y a tant de points à considérer. Comment pourrais-je les compter Il y en a plus que le grains de sable. Même si j'arrivais au bout de mon calcul, je n'aurais pas fini de te comprendre. Oh Dieu Tu devrais supprimer les méchants et chasser loin de moi ces meurtriers. Ils parlent de toi pour intriguer et prononcent ton nom pour mentir. J'ai dit... Dégoût pour ceux qui s'opposent à toi. Seigneur, je déteste ceux qui te détestent. Ma haine pour eux est totale. Ils sont pour moi des ennemis personnels. Oh Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur et sache tout de moi. Mets-moi l'épreuve. Reconnais mes préoccupations profondes. Vois bien que je n'ai pas adoré de faux dieux et conduis-moi sur le chemin qui a toujours été le tien. La vie commence dès la conception de l'être humain. Et toute atteinte à cette vie est considérée aux yeux de Dieu comme un meurtre. Je crois qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas assez stricts dans notre témoignage par rapport à cette question... Euh, là, Et c'est la raison pour laquelle nous nous trouvons face à des, des décisions iniques des gouvernements de nos pays Nous avons besoin de nous lever en tant que témoins de Jésus Christ pour dire la vérité qui est écrite Que nous trouvons dans les Saintes Écritures euh, Je voudrais vous parler de sept enfants dans la Bible qui ont été nommés, appelés avant même qu'ils soient nés. Le premier en... à être euh, à être appelé et à être nommé avant sa naissance, avant même sa conception, eh bien, c'est bien sûr Isaac. Vous vous, vous souvenez de l'histoire d'Isaac? Que vous trouvez euh, tout spécifiquement dans le chapitre 18 euh, de, du livre de la Genèse où Sarah est avertie qu'elle va avoir un fils et bien sûr elle éclate de rire et c'est ce qui a fait dire à l'éternel et eh bien euh, son nom sera Isaac d'ailleurs Abraham aussi a éclaté de rire quand il a appris qu'ils seraient pères d'un enfant, étant donné qu'ils étaient âgés, vieux, ils n'imaginaient pas cela possible. Chapitre 18 de la Genèse Donc Abraham accueille les trois visiteurs et euh, quand la viande fut prête, Abraham la plaça devant ses visiteurs avec du lait caillé et du lait frais. Et ils mangèrent, tandis qu'Abraham se tenait debout près d'eux sous l'arbre. Et lui demandèrent, Où est Sarah, ta femme Dans la tente, répondit-il. L'un des visiteurs déclara, Je reviendrai chez toi l'an prochain, à la même époque, et ta femme, Sarah, aura un fils. Sarah se trouvait à l'entrée de la tente, derrière Abraham, et elle écoutait. <rire> elle se mit à rire en elle-même, car Abraham, et elle était déjà vieux, elle avait passé l'âge d'avoir des enfants. Elle se disait donc, Maintenant que je suis usée et mon mari est un vieillard, le temps du plaisir est passé. Le Seigneur demanda alors à Abraham, Pourquoi Sarah a-t-elle ri Pourquoi se dit-elle, C'est impossible, je suis trop vieille pour avoir un enfant Y a-t-il donc quelque chose que le Seigneur soit incapable de réaliser Quand je viendrai chez toi l'an prochain à la même époque, Sarah aura un fils Effrayée, Sarah nia Je, je n'ai pas ri, dit-elle Si, tu as ri, répliqua le Seigneur Le deuxième enfant Qui est annoncé aussi Avant sa conception et avant sa naissance C'est Samson son Et vous trouvez son histoire dans le livre des juges, au chapitre 13. Et au verset 2, dans la localité de Sora, il y avait un homme appelé Manoah qui appartenait à un clan de la tribu de Dan. Sa femme n'avait jamais pu avoir d'enfant. Un jour, l'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit « Je sais que tu n'as pas d'enfant parce que tu es stérile. Pourtant, tu vas être enceinte et tu donneras naissance à un fils. Fils, « A partir de maintenant, garde-toi bien de, de, de boire du vin ou toute autre boisson alcoolique et ne mange aucune nourriture impure à cause de ta grossesse et de la naissance de ton fils. Le garçon ne devra pas avoir les cheveux coupés car il sera consacré à Dieu dès avant sa naissance. » « C'est lui qui commencera à délivrer les Israélites de la domination des Philistins. » La femme rentra chez elle et dit à son mari, « Un homme de Dieu s'est présenté à moi. » On aurait dit « L'ange de Dieu, tant il était impressionnant à voir. » Je ne lui ai pas demandé d'où il venait il ne m'a pas dit son nom. Il m'a annoncé que j'allais être enceinte, donner naissance à un fils. Il m'a ordonné de ne boire dorénavant ni vin ni boisson alcoolique et de ne manger aucune nourriture impure, parce que le garçon doit être consacré à Dieu dès avant sa naissance et pour toute sa vie. Manoah adressa alors cette prière au Seigneur. Ô oh Seigneur, je t'en supplie, fais revenir l'homme de Dieu que tu nous as déjà envoyé pour qu'il nous enseigne la conduite à suivre envers le garçon qui va naître. Et Dieu exauça la demande de Manoah. L'ange de deux, Dieu revint se présenta à la femme pendant qu'elle était au champ. Son mari n'était pas avec elle. Elle courut donc lui annoncer « Écoute, » dit-elle, « l'homme qui est venu me trouver l'autre jour, m'est de nouveau apparu. » Manoa accompagna immédiatement sa femme, s'approcha de l'homme et lui demanda « Est-ce toi qui as parlé à ma femme ?»« Oui, c'est bien moi, » répondit-il. Manoa reprit « Eh bien, quand tes paroles se réaliseront, quelles règles devons-nous suivre à l'égard du garçon Que devrons-nous faire pour lui « L'ange du Seigneur, dit à Manoah, ta femme devra s'abstenir de tout ce que je lui ai mentionné. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni boisson alcoolique, elle ne mangera d'aucune nourriture impure. »« Qu'elle observe soigneusement mes ordres. »« Manoa, dit à l'ange, laisse-nous t'inviter, nous te préparons un chevreau. L'ange répondit, « Même si je reste, je ne mangerai pas la nourriture que tu me présenteras. » Mais si tu le veux, prépare un sacrifice complet et offre-le au Seigneur. Manoah n'avait pas compris qu'il s'agissait de l'ange du Seigneur. Il lui dit, dis-nous ton nom pour que nous puissions t'honorer lorsque ces paroles, tes paroles se réaliseront. L'ange répliqua Pourquoi veux-tu connaître mon nom C'est un nom merveilleux. Manoah prépara un chevreau et une offrande et les plaça sur un rocher pour les offrir au Seigneur, à celui qui accomplit des merveilles. Pendant que Manoah et sa femme regardaient les flammes du sacrifice monter de l'autel vers le ciel, ils virent l'ange du Seigneur s'élever au milieu du, des flammes. Alors ils se jetèrent le visage contre terre. Manoah comprit qu'il s'agissait de l'ange du Seigneur. Non, je ne leur apparu plus jamais. Manoa dit à sa femme À coup sûr nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit Si le Seigneur voulait nous faire mourir, il n'aurait pas accepté notre sacrifice complet et notre offrande. Il ne nous aurait pas montré ce que nous avons vu, ni communiqué les instructions que nous avons entendues. La femme de Manoa donna naissance à un fils qu'elle appela Samson, et l'enfant grandit, et le Seigneur le bénit. Le troisième enfant euh, que nous trouvons dans les Écritures, qui témoigne, qui atteste que Dieu l'a connu dès dès sa, sa conception, dès le ventre de sa mère, et eh bien, c'est David qui, dans un psaume qu'on appelle messianique, a mentionné cette euh, cette chose-là. Nous le trouvons dans le psaume 22 et au verset 10. Seigneur, c'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'a mis en sûreté contre sa poitrine. Dès ma naissance, j'ai été confié à toi. Dès que je suis né, tu as été mon Dieu. Dès que je suis née, tu as été mon Dieu quatrième exemple d'enfant il s'agit d'Esaïe au chapitre 49 au chapitre 49 du livre d'Esaïe Voyons qu'Esaïe a été appelée dès sa conception euh, alors Esaïe 49 oui c'est ça dès avant ma naissance le Seigneur m'a appelé dès avant ma naissance j'étais encore au ventre de ma mère quand il a prononcé mon nom c'est le premier verset du chapitre 49 d'Esaïe verset 3 il a dit c'est toi qui es mon serviteur l'Israël dont je me sers pour manifester ma gloire. Verset 5. Le Seigneur déclare qu'il m'a formé quand j'étais encore au ventre de ma mère pour que je sois son serviteur. Il veut que je ramène à lui les descendants de Jacob et que je rassemble auprès de lui le peuple d'Israël. Le Seigneur reconnaît la... Valeur de mon service, mon Dieu et ma force il m'a dit, cela ne suffit pas que tu sois à mon serviteur pour relever les tribus de Judas et ramener les survivants d'Israël je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut s'étende jusqu'au bout du monde je t'ai formé pour faire de toi le garant de mon engagement envers l'humanité verset 8 le cinquième enfant dans l'Ancien Testament, c'est Jérémie. Et nous trouvons son histoire, dans, déjà dans le, son appel, déjà dans le premier chapitre. Dans le premier chapitre de Jérémie. Verset 5 du premier chapitre. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Jérémie comme Esaïe sont des, des prophètes, bien sûr, messianiques qui parlent, qui annoncent. La naissance de Jésus, la naissance de Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Alors le sixième enfant, c'est Jean-Baptiste, nous le trouvons dans le, le livre, l'évangile euh, selon, selon Luc on va dire, oui c'est ça, l'évangile selon Luc. Je vous laisse lire les premiers chapitres de l'évangile de Luc où Zacharie, son père, est, est dans le temple, présente le, donc le parfum. Et l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. Tu en seras profondément heureux et beaucoup de gens se ré réjouiront au sujet de sa naissance, car il sera grand. » un grand serviteur du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucune boisson fermentée. Il sera rempli du Saint-Esprit des avant sa naissance. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il viendra comme messager de Dieu avec l'Esprit et la puissance du prophète Élie pour réconcilier les pères avec les enfants et ramener les désobéissants à la sagesse des justes. Il formera un peuple prêt. Pour le Seigneur. Et on voit un petit peu plus loin euh, l'enfant tressaillir et être rempli du Saint-Esprit à la salutation lorsque sa mère entend la salutation de Marie qui vient la visiter. C'était donc, elle était au sixième mois. Cet enfant était à peu près au sixième mois de sa conception. Et enfin, bien sûr, Jésus-Christ. Là aussi, je vous laisse lire euh, par vous-même cette annonce de, de de la naissance de Jésus Christ autant euh, Marie, vous le lisez dans le début de Marc Matthieu, dans le début de l'évangile de Luc vous voyez cette annonce par l'ange de cet enfant qui va naître et qui a déjà il est déjà nommé il est déjà nommé Jésus avant même sa naissance voilà nous avons donc le témoignage de sept enfants dans les écritures qui sont non seulement euh, nommés par dieu mais en même temps appelés par dieu dès avant leur conception Vous voyez que nous ne pouvons pas dire comme je l'ai entendu euh, tout à l'heure à la radio que un fœtus ou un embryon ne sois pas un enfant. Accepter de telles choses, c'est nous mettre sous le jugement même de Dieu pour notre pays. Nous avons besoin de dénoncer et de dire la vérité. La vérité se trouve dans les saintes écritures qui témoignent de Jésus-Christ qui est la vérité et qui est la parole de Dieu. C'est quelque chose de trop solennel de d'accepter des choses, des de tels mensonges que l'on veut annoncer à nos enfants, c'est trop solennel, nous ne pouvons pas nous taire.